Alors bonjour à tous, c'est Kabi Biambou Junior, donc je suis là encore ce matin pour qu'on puisse s'entretenir sur un sujet logistique. Déjà avant de continuer, n'oublie pas de mettre un commentaire, de t'abonner, n'oublie pas déjà de partager la vidéo si elle t'intéresse, voilà. Mais partage quand même parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, voilà, sur certaines notions. Je ne dis pas que je maîtrise toutes les notions. Mais je mets des petites parties Voilà qui peut être euh, voilà, une solution Pour une pour Quelconque personne Donc déjà, n'oublie pas de partager aussi le lien de la page Parce que cette page diffuse déjà Comment euh, euh, On va dire quoi, ouvrir son compte e-bourse Comment créer son compte e-bourse Et vous avez des petits frères en, en seconde En terminale, en première Déjà il faut qu'ils commencent Déjà à, à, on va dire quoi à, à, à, à s'intégrer Donc voilà, cette euh, cette notion de, de bourse parce que c'est c'est une chose après voilà quand on est au bac euh, on est en terminale, on panique pour essayer comment ça se passe la bourse on a tous euh, vécu ça mais en tout cas partagez déjà et merci voilà j'espère que vous portez bien et vos familles aussi donc aujourd'hui voilà la vidéo qui va consister en ce jour euh, dans une notion bien particulière voilà qui est la logistique mais aujourd'hui on va s'apesantir sur la notion du payant pour, donc euh, voilà les vidéos dernières ou les vidéos passées. Nous avons voir, vu comment déterminer euh, si c'est la méthode du payant pour ou la méthode du, ta, du tarif. Désolé, ou la méthode du tarif général. Donc aujourd'hui, nous allons nous applaudir comment fonctionne la méthode du payant pour. Voilà sur les calculs, comment fonctionne la méthode du payant pour. Donc en détail, c'est pourquoi détail sur la méthode du payant pour. Donc, c'est une méthode euh, principalement qui permet de calculer le fret. Et je, je rappelle, le fret, voilà, c'est simplement calculer, euh, euh, on va dire quoi, le, la, le poids de la marchandise lors du déplacement, pour le déplacer, le transport général, pour transporter la marchandise d'un point A vers un point B, il y a un coût à payer et c'est coût on appelle ça le fret. Alors, le poids de la marchandise va être calculé sur quelle base Eh bien, c'est sur la base des... Cette méthode qu'on va voir aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui nous sommes sur la méthode du payant pour. Donc en détail, comment fonctionne la méthode du payant pour et voilà, vous allez voir comment ça fonctionne. Déjà, les vidéos précédentes, personne ne pouvait regarder que nous avons vu comment déterminer la méthode du payant pour ou tarif général. Alors nous allons partir sur cette base. Déjà, vous allez voir dans les exercices. Voilà. Après avoir fait vos calculs préalables, vous avez calculé le volume total de la marchandise, vous avez calculé la, le poids total de la marchandise, vous allez tomber sur un intervalle comme ceci. On va dire 1000 kg par exemple correspond à euh, 8 euros. Euh, 2000 kg Or, on va mettre correspond de, à euh, 10, on va dire non pas 10 à, à 5 euros. Hein, de 3000 kg voilà correspondent à 2 euros voilà et on va mettre 4000 kg correspondent à 1 euro donc on va mettre 1 euro vous allez voir cette vous allez voir des exercices comme ça vous allez voir des intervalles comme ça sur votre euh, exercice vous allez vous dire bon j'ai fini de calculer les, le, le poids le poids euh, de la marchandise j'ai calculé le volume après je tombe sur cet intervalle là je vous ai dit quand on voit de tels les intervalles il faut se poser la question est-ce que en quelle méthode on doit utiliser est-ce la méthode du payant pour est-ce la méthode du tarif général hein? pour calculer le fret bien sûr et le fret vous savez que le fret il y a le fret maritime et le fret aérien voilà pour le maritime le fret se calcule après le FOB. Donc, FOB plus fret. C'est ce fret que vous calculez. Après, en, en aérien, c'est le FCA plus fret. Ok Donc, on va prendre une, on va prendre la conjecture que nous sommes en maritime. Donc, on va conjecturer le fait que nous soyons euh, ou nous sommes en maritime maritime, ok, donc prenons cette hypothèse-là, cette conjecture voilà ok, donc prenons cette conjecture-là, nous sommes en maritime ok, d'accord, maintenant nous sommes en maritime alors, nous savons déjà que nous sommes en maritime, donc le fret avec la méthode du payant pour, c'est le fret maritime on calcule le fret maritime donc, regardez ici on voit, par rapport au poids on a le poids et on a le prix on se rend compte que, par rapport au poids, les prix dégraissent. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez cet intervalle de valeur-là, du poids et des prix, et vous vous rendez compte que plus le poids augmente, plus les prix diminue, je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est la méthode du payant pour. OK. Si vous voyez que, au contraire, au, contrairement à ce que vous voyez, vous voyez plus le poids augmente, les prix aussi augmentent, c'est avec la méthode du tarif général. Mais pour le moment, nous sommes aujourd'hui sur la méthode du payant pour, parce qu'on remarque que plus les prix, ou les, les quantités, le poids est lourd, plus les prix dégressif Donc, ici, on a les prix qui dégressent par rapport aux quantités qui augmentent. Donc, c'est la méthode du payant pour. Ok. Donc, j'espère que vous continuez, vous continuez de suivre. Donc, suivez bien ensuite ce qui va se passer. Donc, maintenant, on sait que c'est la méthode du payant pour. Voilà. Comment faire pour utiliser ou comment fonctionne la méthode du payant pour. Alors, comme la méthode d'un général, on ne parle pas d'abord, on ne parle pas d'abord pour lui, on parle pour la méthode du payant pour. En réalité, pour la méthode du payant pour, on doit rechercher ce qu'on appelle le poids taxable. Ok, le poids taxable. Mais je vais d'abord, avant ça, rappeler quelques notions. Je rappelle que vous avez déjà calculé, par exemple, au préalable, vous avez fait des calculs, vous avez trouvé le poids total de votre marchandise, par exemple, qui est égal à 1000 kg. Vous avez calculé, vous avez fait un calcul, puisqu'il y a toujours le poids des marchandises, vous devez calculer le poids total des marchandises. Vous avez aussi les dimensions des marchandises. Vous devez aussi calculer le volume des marchandises. Donc, on hypothèse que le volume total des marchandises est de 12, 12 mètres cubes. Bon, c'est des exemples comme ça. Hein. On, on est là, on dit le poids total, c'est 1000 kg. Et le volume c'est 12 mètres cubes. Ok, on connaît ce poids total là et ce volume total on a calculé. Maintenant on sait que pour calculer notre fret, on nous a donné une plage des valeurs. On arrive, les propriétaires nous donnent cette plage là, on nous dit c'est la méthode du P1 pour. On remarque que c'est la méthode du P1 pour qu'il faut utiliser pour calculer notre fret. Ok, d'accord. Maintenant, on fait comment pour calculer le. le, le, le on va dire quoi le, le, méthode, le, le fret par la méthode du P1 pour. Désolé. On fait comment Alors. On va faire quelque chose, on va passer par, hein, on va passer par la méthode des équivalences. Ok. Pour calculer le fret par la méthode du payant pour, on va utiliser la méthode des équivalences. Ok. Mais sachez que ce qu'on cherche, c'est le poids taxable. Le poids taxable. Poids taxable. Il faut retenir, c'est le poids taxable qu'on cherche. A la fin, c'est ce qu'on veut avoir le poids taxable. C'est quoi le poids taxable Le poids taxable, c'est le poids sur lequel va reposer hein, euh, la correspondance de, du prix qu'on va faire c'est-à-dire c'est le poids qui va nous servir de base pour calculer hein, euh, le, le, le transport, le transport général. Donc on cherche un poids qui va nous permettre, un poids de base qui va nous permettre de dire, voilà sur ce poids va être appliqué un certain montant, donc on va faire ce poids multiplié par le montant pour avoir le montant total voilà qui va être taxé pour notre pour nos marchandises, donc on doit chercher en réalité ce poids taxable ok donc on cherche le poids taxable mais comment rechercher le poids taxable on recherche le poids taxable par la méthode des équivalences Alors bonjour à tous c'est Kaby Biambou Junior donc je suis là encore ce matin pour qu'on puisse s'entretenir sur un sujet.